On le mérite puisque ça nous ressemble. On va devoir la faire vivre, elle va vivre. Entre musique, entre danse, elle va tourner. C'est le travail de la région et je félicite encore, je dis merci à M. Charlius et à toute son équipe qu'on a des outils comme ça et c'est porteur. Je pense que c'est vraiment un très bel outil et que ça ne peut nous apporter que du bien. On va demander les ancêtres. Où va porter la main nous ensemble Les ancêtres. Où les ancêtres. les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres. Son pied bois, son pied bois, son pied mango, son pied mango, il fait tout porter côté mango. Il applique à tomber, il a vanté, qui s'y annoncé. Eh bien, côté son côté, aussi là, les qui ont livre, Qui vient présenter le livre à eux. Les qui ont fait tes thèse à eux, à ce que y, tout toute nourriture à l'esprit, ils vient présenter le travail à eux. Eh bien, les qui n'ont pédagogique à développer pour ouvrir l'esprit à Timonici et eh c'est qu'on côté pour la grande grand où on oui, fait ça y a faire. Pour okay. bon, moi c'est ouvert le matin, nettoyer, veiller, regarder si tout le bichin a fonctionné. Mais en son acteur culturel aussi, donc les y a développé culturellement aussi. Donc okay, ils mettaient main en main à la pâte. sont indispensables. C'est vraiment quelque chose de vaste et il faut donner du sens à la culture. Il faut créer aussi tous les moyens pour y évoluer pour que le pays brille. 40 ans d'Aquio, nous avons proposé de les accompagner, surtout qu'ils ont été cambouillés à plusieurs reprises. Oui, nous voulons équiper la Guadeloupe, comme nous l'avons déjà dit, que mènent M. Nelson, Mme Géraldine Névin, en matière de sport, en matière culturelle, sur les routes, sur l'économie du pays. Et ce sera aussi un volet touristique, parce qu'avec la Maison Tolle, nous voulons allier les deux, faire en sorte que ces maisons, ces bâtiments que nous avons maintenant puissent pouvoir devenir un lieu touristique très prisé et visité par ceux qui viendront à Guadeloupe.